changer évoluer avancer faire un pas de côté tracer sa route dessiner son chemin D'accord mais comment? Mais en ayant une idée originale un projet inédit un déclic. Ah OK s'intéresser à ces petits riens qui permettent de nous affirmer. C'est ça prendre de la distance exister différemment. Donner du relief mettre en relief assumer nos reliefs. Rendez-vous au TEDx Bordeaux 2016.